Bonjour à tous. Nous sommes le 30 mai, la dernière journée du mois de mai, justement, où on disait, selon l'adage de vendre en mai, de réacheter en septembre-octobre. Euh, je ne sais pas si, si c'est ça qu'on va vivre, mais de toute façon, on vit quand même de l'euphorie pas mal perceptible dans, au niveau de l'or. C'est un peu normal dû au fait qu'on a beaucoup d'inflation qui commence à se présenter un peu un peu euh, sur toutes les denrées tout ça. Et, et ce que je voudrais faire, euh, justement, euh, aujourd'hui, parler d'inflation, euh, parler de, de réalité de l'inflation, non pas euh, ce que la FED prétend, prétend qu'elle dit euh, que c'est un, simplement un phénomène passager, c'est complètement faux. On le voit que euh, ce qui est arrivé avec la crise du coronavirus, mais il y a eu un, un, un, des soubresauts très, très importants au niveau de l'économie. On le voit sur les graphiques, le, le, le crash qu'on a eu en mai, qui est... On a tout mis sur le dos du, du COVID. Là. Dans le fond, ça se trouve être un crash économique qu'on avait eu. Et les banques centrales ont, ont, ont profité de cet événement-là qui était... On attendait quelque chose parce que dans le fond, on avait eu la crise des ripos, Donc, les banques ne se faisaient plus confiance et ça revient tranquillement. Donc, euh, j'ai beaucoup de nouvelles à vous partager. Euh, je voudrais vous parler d'énergie aujourd'hui, surtout, mais pas simplement au niveau de l'énergie, parce que j'ai quelques articles que j'ai placés sur mes deux sites, euh, boursetechnique.com et Goldbull Market. Euh où on parle justement de, de, de, de l'énergie, des besoins énergétiques qui vont suivre euh, euh, notre croissance. Parce que ce qui est arrivé en mars 2020, euh, la fameuse crise du coronavirus, on a détraqué le système euh, mondial financier. Et, euh, et euh, une des raisons pour laquelle on a fait ça, euh, tout simplement, c'est parce qu'on, comme je vous ai dit, les banques ne se, fait, ne se fait plus confiance et on maintient un système qui est artificiel depuis... Euh, Bon, de, depuis les accords de Bretton Woods, de, ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, euh, la Première Guerre mondiale, les Américains ont grandement bénéficié aussi de, de des trésors de l'Europe. Euh, quand je dis des trésors, c'est que l'Europe avait besoin euh, de beaucoup de, de, de, de, de matériel. Les Américains en ont vendu abondamment, Ce se sont presque pas impliqués dans le conflit, la Première Guerre mondiale, mais la Deuxième sont arrivés en 42 après euh, les attaques de Pearl Harbor. On a eu 3000 morts, euh, mais ça donnait une justification justement pour rentrer dans le conflit euh, J'ai aucune idée, je ne rentrais pas dans les détails si c'était euh, euh, prévu ou pas prévu, parce que plusieurs disent que dans le fond, on avait tout arrangé. Peu importe. Non, non. Mettons qu'on prend le discours officiel. Donc, Pearl peur la, peur la Harbor, c'est une attaque surprise de la part des Japonais qui voulait provoquer les, les Américains. Ben, les Américains sont rentrés dans la deuxième guerre mondiale. Bon, on n'ira pas dans les détails ou dans les.. Le complot, peu importe, c'est ce qui est arrivé. En tout cas, les manuels d'histoire nous racontent ça. Euh, lorsque les Américains sont rentrés, euh, déjà eux autres, euh, les Américains étaient très, très, très impliqués au niveau de la logistique dans, dans, dans la guerre Et euh, toutes les usines, autant au Canada, ici aux États-Unis, j'en avais déjà parlé, des anciennes usines qui étaient juste en face de chez moi, de la, à côté de la rivière Saint-Maurice, euh, qui ne sont plus existantes. Mais on peut voir les... les, les les, les, les, les panneaux qui montent ça. Là. Mais, euh, euh, donc, euh, l'Amérique a pleinement profité de ce con, deuxième conflit-là. Et euh, lorsque le, la fin de la, de la guerre, euh, ben Hiroshima ka, Nakazaki, parce que Hitler s'était euh, suicidé, donc euh, les Allemands avaient perdu, mais les Japonais ne lâchaient, euh, lâchaient pas et on a envoyé le 6 août 19... 1945 à Hiroshima, une bombe atomique, et trois jours après, Nagasaki, un autre bombe atomique. Ça a été vraiment la fin de la guerre, la capitulation de Hi Hirohito. Euh, Hiro Donc, euh, pour vous dire que le conflit euh, s'est terminé, euh, et avec, euh, juste avant un peu, les accords de Bretton Woods, hier, j'en avais quelqu'un là-dessus, euh, au niveau des accords de Bretton Woods, faut comprendre que c'est en 1944, donc on sentait que la fin du conflit arrivait. Et là, on a eu euh, la, la, les fameux accords de, de Bretton Woods, là, qui se trouve à, à être au New Hampshire, je, je crois. Donc, euh, les accords ont finalisé euh, comment le monde devait fonctionner après euh, ce, ce, ce, ce conflit désastreux. On a eu des millions... Euh, je pense que c'est 100 millions de, de morts, de blessés, tout ça, c'est énorme. Et surtout, l'Europe était détruite. Donc, euh, <coughs> ces fameux accords-là étaient basés à euh, ben, 37 dollars euh, Je reviens encore à la même euh, rengaine euh, depuis tout le temps, depuis toujours. Mais euh, le, le, on peut dire que le, le, le, le, les, les ententes avec euh, la création du Fonds monétaire... Euh, internationale, de la Banque mondiale aussi, euh, c'est tout arrivé dans le même temps. Là. Donc, on voulait re, rebâtir le monde sur de nouvelles bases. La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que, bon, on a bâti, oui, réellement la, la, la, la, la, le monde, la planète sur des nouvelles bases, parce que les Américains ont, ont connu après la première la deuxième guerre mondiale euh, un essor extraordinaire l'Europe a été rebâtie, donc euh, mais les Américains surtout euh, de l'après-guerre euh, les années 40, 5, 50, 60 jusqu'aux années 70 euh, c'était la prospérité pour tout le monde, il euh, y avait du travail pour tout le monde, tout le monde était prospère, euh, des frigidaires pour tout le monde des, des euh, cuisinières pour tout le monde, euh, la prospérité était là aux États-Unis. Et dans les années 70, on connaît très, très bien, je vous en ai parlé souvent, ça se trouve être le le, le début de la financiarisation de l'économie euh, en créant de la monnaie fiduciaire, qu'on a confiance, le dollar américain, c'est en détachant l'or le, le, le, le, au dollar américain. Donc, on a eu une croissance vraiment puissante euh, à, à partir, on va dire, des années 80, parce que 70 à 80, ça a été quand même des années... Euh, et c'est en 80, 82, 83 80, que la bourse est, est partie. Et là, on a connu vraiment, il y a eu un crash en 87, c'est Alan Greenspan, Greenspan qui était là. Et lui-même a commencé justement à... à dit qu'il fallait injecter de l'argent à la manière de John Maynard Kane, de pas se soucier tout simplement de, euh, que l'État intervienne. L'État se doit d'intervenir massivement et à partir de 87, le crash, et on est reparti à la hausse jusqu'en l'an 2000. Et lorsqu'on a eu le crash dans l'an 2000, encore d'intervention. 2007, encore plus d'intervention. Et là, 2020, c'était la folie d'intervention monétaire et même s'il faut comprendre entre 2007 et 2020, 2008, la crise de 2008, jusqu'à 2020, euh, il faut comprendre que euh, la, la, la, les QE ont été là et... Euh, Powell, euh, même Janet Helen, qui est maintenant la secrétaire du Trésor américain, euh, disait elle-même que c'était des mesures temporaires qu'on on mettait sous pour repartir l'économie. Non, non, non, c'est devenu une, une drogue euh, forte, dure. Là. Et euh, les, les, les entreprises, les gouvernements, euh, les, là même, c'est les individus, euh, tout le monde en a besoin de cette drogue monétaire-là. Donc, on continue à le faire. Et le dernier QE, euh, l'avant-dernier QE qu'on disait euh, de ne pas appeler, le, ça c'était en 2000. Euh, fin 2019, euh, oui, euh, là, lors de la crise des ripos, que la, la Fed injectait massivement de l'argent dans le système en disant oh, « bon, on fait ça, mais c'est pas… Euh, focusé sur d'autres choses euh, ». Mais lorsque c'est arrivé, euh, on disait que c'était le QE4 et Jérôme Powell qui était là disait « non, non, non, c'est pas le QE4 dans le fond, euh, c'est pas vraiment un QE, là, n'occupez-vous euh, vous pas de ça euh, ». Regardez le baseball, ok, ça, ça va faire pareil. Euh, Ou distriez-vous avec euh, un peu de la musique. Euh, mais non, non, non c'est pas un QE. Un... Mais euh, la réalité, c'est que euh, la, la Fed est en, en force panique. Et elle savait très bien qu'il arriverait quelque chose. Pas le coronavirus. Elle savait, elle savait très bien qu'il y aurait une perte de confiance massive dans le système. Et c'est ce qui... C'est ce qui est arrivé en, 2000, en 2020, en mars 2020, où on a eu le début là, du crash là, et ça s'en allait raide. La Fed et les autres banques centrales ont intervenu de la même manière et encore plus puissamment en disant « Oui, là, on met un QE, mais c'est un QE infini. Hein? Ils vont en avoir de l'argent tout le temps. On va toujours imprimer. » donc euh, on est dans une situation comme ça. On conclut, là, euh, euh, la raison pour laquelle là, je vous parle de tout ça, c'est qu'on est dans une situation de redépart de l'économie avec Biden qui veut mettre 2 500 milliards dans les infrastructures. Mais là, c'est un budget de euh, 6 000 milliards euh, cette année, là, en 2022, pour le budget de 2022. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et au Canada, c'est moins, là, mais ça va être quand même beaucoup encore d'argent dans les infrastructures. Et c'est pour ça que l'inflation, on la voit partout. Et on voit une une croissance, une croissance euh, euh, des demandes énergétiques un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle je voulais euh, en venir à ça. C'est que euh, c'est un article que j'ai pris sur... Euh, un blog que j'aime beaucoup. Euh, vous irez voir ça. Je mets toujours ma, ma citation, ma, ma référence euh, avec beaucoup de graphiques. C'est euh, Charles Hugh smith le blog. Et on parle euh, en gros euh, de justement la demande énergétique. Ce qui est arrivé là, depuis euh, mars euh, 2020, oui, on a eu euh, la, la grosse panique euh, euh, bah, financière, bancaire. Et aujourd'hui, on est rendu euh, à la solde des gouvernements lorsqu'on parle justement d'injecter... Euh, euh, L'argent directement aux citoyens via de, une crypto-devise gouvernementale, c'est quelque chose qui s'en vient, euh, qu'on n'aura plus besoin d'argent papier. Euh, tout l'huile, le, le, le, qui est l'argent dans le système, on va en avoir à profusion. Euh, ça, ça, ce que ça va créer jusqu'en 2050. C'est un peu ce que l'article dit. Euh, une demande énergétique euh, terrible. Là, euh, et euh, on, on dit qu'on veut tout devenir vert, qu'on veut. Euh, mais l'article parle un peu de ça, justement. Euh, si on voulait vraiment changer euh, notre mode nos modes de vie, euh, aller vivre dans, dans, dans le bois, dans la forêt, avec euh, en mangeant des les racines, euh, j'aurais pas de problème avec ça, mais c'est que personne sur la planète veut changer son mode de vie. Euh, les Américains veulent pas changer leur mode de vie, ni les Canadiens. Euh, les Chinois veulent avoir le même, et ils commencent à l'avoir depuis des années, un mode de vie semblable aux Occidentaux, et les Occidentaux, ah non, non, non, polluer pas tout, pas trop, euh, mais dans le fond, nous, on pollue euh, vraiment, vraiment, je parle l'Amérique du Nord. Là. Euh, donc, plusieurs euh, pays qui nous regardent et ils se disent, vous, vous avez une vie euh, confortable, tout ça, on veut avoir la même chose. Eh bien, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie à tous les niveaux. Et même avec le plan de Biden, l'article parle de ça, euh, reconstruire tous les, les bâtiments ou euh, euh, tout le parc automobile, détruire ça, ça va demander énormément d'énergie pour refaire fondre le, le, le, le, le métal. Et on le voit, là, dans le fond, euh, euh, s'il y a de, de l'inflation un peu partout sur euh, les métaux, c'est pas euh, parce que c'est qu'on extrait de plus en plus et on va en extraire de plus en plus. Donc, ce qu'on veut du plan vert, je dis pas que c'est mauvais ou bon, je vous dis rien que qu'une réalité, c'est que la demande énergétique dans les années futures va être énorme. Et euh, c'est ce qui est dit de M. Smith. Là. Euh, et là, il parle justement, là, on va aller voir euh, ça un petit peu plus gros comme ça, ça va vous permettre de, de vraiment euh, suivre... Euh. Euh, donc ça, ça se trouve être la consommation énergique, énergétique là, de 65 à 2008. Là, on est toujours, on est continuellement en croissance. Et c'est euh, la, la croissance, on le voit très très bien depuis ben, 1850. Et ça, ça suit le, la courbe de la population, tout, euh, tout ça. C'est vraiment une, une croissance exponentielle. Là. Et euh, la population l'énergie. Donc, tout ça se suit, là. Et euh, même si on, on se drape dans la vertu, que dans le fond, on veut que tout soit vert, tout soit dans la réalité, c'est qu'on on va continuer à vivre d'une manière assez intense au niveau de la consommation des énergies. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup, beaucoup de poids sur trouver des nouvelles sources d'énergie. Et la plus grande source d'énergie, puis j'ai un autre article que j'ai mis sur mon site bourse technique, c'est le solaire. Et on parle de l'Afrique. L'Afrique a un potentiel énorme au niveau de de, de la capture d'énergie solaire parce qu'ils ont des grands ter territoires et l'Afrique euh, ben, les pays d'Afrique parce que l'Afrique c'est pas un pays c'est un continent, mais plusieurs pays d'Afrique euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de déserts pourraient capter justement cette énergie qui pourrait faire en sorte que l'Afrique se développe. Et c'est une des articles qui parle de ça. Mais là, ici, on parle de la consommation d'énergie. Et euh, les énergies renouvelables, solaires, tout ça, on voit le, le graphique, là. Et notre consommation, c'est jusqu'en 2019. Et ça suit directement la population. Donc, euh, la population croît euh, le, les, la demande d'énergie croît, donc euh, se draper dans la vertu, je dis pas qu'il faut pas faire des changements, je dis pas qu'il ne faut pas s'en aller justement dans le... le, le, le, le euh, changer nos habitudes, s'en aller dans la voiture électrique, tout ça, mais on a, globalement, on a beaucoup de défis à, à, à faire. On vise 2030 pour euh, changement total là, de... de de, de penser au niveau de la voiture électrique. Et on doit dire que la première voiture était une voiture, les premières voitures, c'était électrique. Et on a changé cette euh, direction-là pour s'en aller dans le le, le, le pétrole, là, à cause des gros magniums. Mais dans le temps, c'était moins gros. Euh, mais c'était la Standard High, là, avec... Euh, je me souviens pas du nom. Euh, donc, euh, tout, de toute façon, c'est que la consommation d'énergie... Euh, que ce soit d'une manière ou d'une autre, je parle au niveau du pétrole, au niveau du solaire, au niveau de l'éolienne, c'est moins stable, au niveau même du nucléaire, tout s'en va à la hausse et c'est loin de se terminer. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le changement qu'on a eu aujourd'hui, la dernière année, à cause du crise du coronavirus, c'est sûr qu'on se drape dans plein de... de de vertu, là, avec le World Economic Forum, tout ça, mais dans le fond, euh, la réalité, c'est qu'on va retourner dans nos habitudes, et on n'a pas l'intention de changer nos habitudes, les riches euh, vont profiter pleinement de tout ça, de de, de, de cette manne qui s'en vient au niveau de, de, de l'injection monétaire, et il euh, y a un danger dans euh, toute cette folie, c'est que les systèmes financiers ne puissent pas euh, justement euh, euh, ben, système financier, c'est que. Ils pourraient injecter continuellement de l'argent, les gouvernements, et c'est ce qu'ils vont faire, mais euh, il vient un temps qu'il y a une question de confiance dans le dollar américain, et on voit dans le, que le dollar américain commence vraiment à perdre des plumes. Euh, l'article que je voulais vous euh, parler rapidement, c'est ça, c'est l'article que j'ai mis, euh, on ne ira pas voir ça, mais « Révolution tranquille énergétique en Afrique », et c'est très, très intéressant, mais ça vient du euh, le journal Les Affaires, tout simplement, où on parle de l'Afrique, euh, vu que c'est immense euh, comme territoire, ben, un paquet de pays, là, euh, et beaucoup de déserts donc on pourrait euh, s'en aller là-dedans et il faut dire aussi que l'Afrique est jeune l'Afrique pas nous les occidentaux on était pays euh, la moyenne d'âge est, est élevé pas mal mais l'Afrique c'est pas ça donc l'Afrique euh, c'est sûr ont souvent des conflits internes hein, entre pays mais euh, globalement l'Afrique euh, pourrait être euh, la on en parle gros, là, de ce temps-ci, ça pourrait devenir une puissance mondiale très, très, très importante. la Chine, eux, ont eu des problèmes parce que la politique du seul enfant, là, ce que ça a fait, il y, y a plein d'endroits de, de, en, de pays de de, de, de place à la, dans la Chine, en, des petites villes, tout ça, des, il manque de femmes, c'est littéralement ça, parce qu'on avait la politique de un enfant et on, on, lorsqu'on avait des petites filles, c'est de valeur, mais on les tuait carrément, on les avortait, on les tuait, et là maintenant on a un problème, manque de femmes, et on a plus, on, on a une, une population aussi qui vieillit, mais l'Afrique c'est pas le cas. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, pour ça que je voulais vous parler d'énergie. L'énergie, c'est sûr qu'on pourrait traiter, parler longtemps d'énergie, mais euh, c'est ça. La, la demande énergétique va continuer à croître, même si on s'en va dans le vert, euh, même s'il faut tout renouveler, la flotte automobile, euh, les bâtiments, tout ça, même si on a des be belles vertus qu'on veut que tout... Euh, euh, dont les gouvernements vont continuer à injecter et surtout les, les républicains veulent vraiment faire de la business, c'est ce que, ce que j'ai vu euh, ils veulent que les aides gouvernementales cessent, tandis que les démocrates ne veulent pas parce que c'est le plan de Davos dans le fond, là. ce qu'ils veulent c'est tout simplement garder euh, euh, tout le monde pro Davos et euh, le gouvernement va s'occuper de vous, euh, mais les, les républicains veulent faire du business, c'est ce que j'ai lu un article, on n'a pas le temps là. et pour terminer, on va aller voir bien entendu l'art et c'est la raison pour laquelle je vous Dit lors euh, euh, ce qu'on vient de vivre là, les dernières semaines, c'est très très important. Et euh, j'ai mis sur mon article justement dans Bull Market. Là, la chaîne prévient que la bulle financière mondiale pourrait éclater. Vous irez les sauts. On n'a pas le temps, mais c'est très, très intéressant. Et euh, là, c'est euh, ben, ça. Il y a plusieurs euh, articles que j'ai placés euh, qui parlent que l'or, le 1900, 1900 qu'on vient de passer la semaine dernière, là, on vient de terminer 1902, ben c'est très, très révélateur et ça pourrait faire en sorte que l'or puisse vraiment exploser et rebattre l'ancien sommet. On va voir. Peut-être qu'il peut y qu avoir des soubresauts, de la volatilité. Le dollar américain est en état de faiblesse avec l'impression monétaire qui s'en vient encore. Donc, euh, il y a une perte de confiance dans le dollar américain. Et contrairement à, à aux autres devis, je veux dire, le, le, le dollar canadien, lui, se porte très, très bien. Euh, et surtout, euh, je voulais vous parler, ben il y a plusieurs choses que je... On n'a pas le temps, là. Euh, euh, je voulais vous parler de l'argent parce que mon fils me disait est ce qu'il pourrait acheter, euh, ça y, il y avait un peu de sous, il voulait investir, il a acheté des juniors, là. Mais là, il voulait investir. J'ai recommandé fortement d'acheter un petit lingot d'argent. <rire> donc, donc euh, il y a un 500$ à investir. Euh, achète un petit lingot d'argent, tu as plusieurs endroits que tu peux le faire, là. Euh. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé à regarder ça justement pour l'argent et je checkais sur le site de First Majestic qui, eux, maintenant, vendent directement de l'argent et ils sont en pénurie de petits négaux. Ce que tu peux acheter, c'est un... Un kilo, je pense, qui était à 1300 dollars canadiens. En tout cas, peu importe, je vous dis, c'est un bon investissement, l'argent, hein, parce qu'il me parlait de ça souvent. Là. Euh, donc, euh, et euh, notre fameux Grégory menorino qui quand même, euh, euh, que j'aime beaucoup, euh, parle justement qu'il faut acheter de l'or et de l'argent physique avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'explosion arrive. Donc, vous irez lire ça sur mon site euh, Goldball Market. On va terminer justement... Avec euh, l'or et l'argent, le 1902, comme je vous ai dit, le canal là, est franchement cassé. On peut avoir euh, du haut et du bas encore, là, mais euh, non, euh, le canal est cassé on s'en va vers la hausse. Au niveau du silver, euh, c'est moins évident, mais quand même, on s'en va vers la hausse. Le rebond tenu, et le dollar américain, malgré que des petits remontées descendent, euh, euh, comme je vous avais dit euh, il y a quand même assez longtemps, ce support-là doit être maintenu, mais moi, je pense qu'il va être brisé. Là. Je ne sais pas si ça va arriver là, mais on travaille très, très fort euh, pour préserver, euh, ben pas nécessairement la Fed, parce que la Fed, dans le fond, que le dollar américain soit détruit, elle s'en fout, dans le fond elle crée de la monnaie à partir de rien et la valeur c'est ce que on veut lui donner. Mais euh, moi je vous dis tout simplement que parce qu'hier c'est ça on discutait d'inflation. Euh, Qu'est-ce que ça fait l'inflation Mais tout simplement ça gruge votre pouvoir d'achat. Si vous avez euh, un 10 dollars et que vous pouvez vous pouvez acheter avec 10 dollars euh, je sais pas moi euh, euh, un pain, euh, une, un peu de margarine, un peu de fromage, euh, ben, si euh, ça vaut pour vos dix dollars, euh, dans une couple d'années, ben, d'années, de, de mois, d'années, euh, vous ne pouvez qu'acheter euh, un pain, mais vous avez grugé votre valeur... Euh, c'est ça l'inflation. Puis on le voit très, très bien. Moi, je le vois dans le bois d'oeuvre. Donc, j'ai grugé ma valeur. J'ai bâti un patio qui m'a coûté deux fois plus cher. Je l'ai fait pareil parce que fallait le faire cette année, là, un patio en bois traité pour mon fils. Euh, donc, euh, c'est ça, l'inflation. Tout simplement, c'est que votre argent que vous avez, ben vous pouvez la splitter en deux. Dans le cas de, du bois d'oeuvre, c'est vraiment ce qui arrive. Au niveau des denrées alimentaires, Marc aussi de son son ça sont ça nos chéris sont c'est la même chose euh... Il est obligé de monter des prix et plusieurs restaurants le font. Donc, euh, c'est ça, on est dans une situation comme ça et on doit quand même se préoccuper euh, sans paniquer. Moi, je vous dis toujours de regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, L'or, l'argent, euh, l'argent métal, même aussi. Les ETF, euh, c'est ça, mon fils me disait, euh, j'aimerais ça peut-être acheter euh, par le courtier. Disnat, acheter euh, des ETF en argent. Moi, je, je disais, Marc... Euh, 500$, ajoute tout une coupe de petits lingots euh, d'argent. Je ne veux pas euh, ben la promotion d'un ou de l'autre, mais il y a plusieurs euh, sites. Là. Euh, donc, euh, pour les Français, vous pouvez aller chez Godot. Euh, très, très, très... Mais euh, peu importe, euh, si vous êtes au Québec, vous pouvez aller sur Kitco, Kitco, Silver Billion. Mais allez pas sur Wish pour acheter un petit lingot d'argent. Ça va être en aluminium. Là. <rire> donc, euh, non, faut aller chez des vendeurs euh, sérieux euh, et euh, acheter de l'or ou de l'argent ou ou euh, moi je dis je préconise encore les minières d'or et une des raisons que je vous rappelle on va finir avec ça euh, c'est que dans le fond le Canada on n'a plus d'or et même la monnaie royale euh, vous pouvez acheter de l'or de la monnaie royale mais dans le fond on se trouve à acheter de l'or de nos minières euh, parce que le Canada n'a plus euh, de réserve d'or. Contrairement aux États-Unis, qu'on prétend avoir 8000 000 tonnes. Euh, L'Europe en entier, c'est 10 000 tonnes. Et... Les Chinois, je me souviens pas, c'est peut-être pas le vrai chiffre qu'ils donnent, en tout cas, eux ont accumulé, accumulé. Mais la, la monnaie canadienne est obligée d'acheter son or. Et moi, ce que je prétends, mais c'est ce que je crois depuis très longtemps, depuis des mois, des années, ben des années peut-être les deux dernières années, c'est que, la, la, ben, de un, on va aller voir rapidement, parce que je ne veux vraiment pas vous dire n'importe quoi. Devise, on voit le dollar canadien regardez les le dollar canadien a changé de direction c'est sur un graphique hebdomadaire et il s'en va à la hausse donc parois du haut ou pas mais tandis que le dollar américain lui s'en va à la baisse on voit les moyennes mobiles tout sur le long terme euh, donc le, le, les minières canadiennes peuvent être très très sollicitées et même on pourrait euh, dire tout simplement aux minières aux minières juniors vous, vous entrez en production on prend tout euh, vous n'avez pas le droit de vendre à d'autres pays. Ça pourrait arriver. Euh, vous n'avez plus le droit non plus de vendre aux citoyens. On prend tout. Le Canada peut le faire. C'est eux qui mènent. Euh, je pense que ce soit les libéraux, conservateurs, peu importe, euh, peuvent le faire. Donc, euh, moi, je me dis, c'est pour ça que je ne suis pas positionné sur des minières euh, juniors. Ça, c'est mon choix, mais canadiennes. Euh, donc euh, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est le temps d'acheter de l'or? Quelqu'un m'avait posé la question. Ben là, je pense que c'est lit mais il faut vraiment être sur le long terme. Et euh, les graphiques. Euh, commence à nous démontrer clairement qu'on est en revirement, mais on va suivre ce qui va arriver et euh, c'est sûr, sûr qu'il faut euh, être attentif quand même, parce que là, il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent qui s'en vient de la part des Américains et ça dilue la valeur du dollar, parce que dans le fond, on, on va imprimer jusqu'à Aeternum Vité s'il faut, euh, mais euh, c'est ça. Donc, euh, dans la situation actuelle, c'est une situation un peu euh, folle euh, qu'on vit. Euh, Peut-être qu'on pourra avoir encore, je parle de cette grande correction. Euh, Grégor et Manarino commencent à parler d'un crash, comme je vous ai parlé. Je n'ai je, je, pas un devin, je peux pas vous dire quest ce qui va arriver, mais quand même, on est dans une situation pré préoccupante euh, et, et les technologies commencent à, à souffrir. Mais là, on, on va probablement avoir, comme dans les années 70, pas les technologies, mais un déplacement massif, euh, euh, de d'argent. De, de, de, euh, on l'a déjà vu, on le voit déjà dans le cuivre, dans les, les, les, les tangibles, des matières tangibles. Et ça va arriver aussi sur l'or et sur l'enchaire, c'est sûr. Donc, euh, on va se revoir très, très bientôt. Cette semaine, je ne sais pas si ça va être du sous pas mal au niveau de l'or, mais euh, ça regarde très, très bien pour l'avenir. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.